salut salut les amis nous voici encore aujourd'hui pour un nouveau tuto aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir accès à internet gratuitement bon il s'agit de vous montrer montrer comment avoir accès à internet gratuitement Et pour cela nous allons utiliser notre téléphone Chacun de vous Utilisera son téléphone Moi j'utilise mon téléphone euh, pff, Mon smartphone Et j'ai créé un point d'accès Depuis mon smartphone J'espère que vous savez comment créer un point d'accès Bon Pour moi le point d'accès est déjà créé Vous pouvez regarder Là mon point d'accès est créé et surtout il faut vous assurer que vous avez activé votre connexion aux données vous pouvez utiliser n'importe quelle puce soit la puce mtm ou la puce watch tout va de mieux pour commencer nous allons le point d'accès étant créé nous allons nous je vais me connecter à mon réseau wifi voilà étant fait tout le monde avec moi vous pouvez aussi constater que nous n'avons pas de connexion ouais, nous n'avons pas d'accès à internet dès le départ bon pour y passer nous allons passer à pc PCFond mais pour ceux qui n'ont pas l'application pc PCFond je vais mettre le lien dans ma partie description nous passons bon quant à moi je l'ai déjà l'application l'application PCFond il faudrait qu'on le la lance étant lancé vous pouvez aussi soit utiliser l'application qui est installée par défaut lorsque vous utilisez une clé internet orange bon elle prend directement automatiquement mais elle n'est pas obligée vous verrez là là voilà notre PC font nous permet le, le, le warning qui était juste sur le fichier disparaît en attendant la connexion le warning vous voyez que maintenant si on a accès à internet grâce à notre pc fonds il faudrait juste qu'ils se connectent pour que nous puissions avoir à rester internet de façon définitive oh pourquoi ça m'est si long aujourd'hui là Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo à ma chaîne youtube pour avoir des prochaines vidéos Ah, mais assez de temps il faudrait que j'initialise les paramètres pour voir ok ok ok c'est fait enfin c'est arrivé voilà que directement nous avons accès internet vous pouvez le constater. Alors, nous avons accès à Internet. Vous et euh, merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir des prochaines vidéos. C'était tout pour la.